Une taffe, une gorgée de bière, une taffe, une gorgée de bière Une taffe, une gorgée de bière, une taffe Une taffe, une gorgée de bière, une taffe De mieux en mieux, je suis drogué à la mélancolie Cette lente coulée acide le long de l'ésophage qui glisse jusqu'au plexus solaire et se diffuse langoureusement dans le reste du corps Je pourrais presque l'entendre J'adore, je m'en ferai péter les veines Drogué à la mélancolie, je suis complètement addict Je veux plus que la lumière jaunasse des lampadaires et des boissons Je veux des ambiances rouges, des alcools forts et mais je serai jamais sevré bien longtemps. J'ai entendu parler d'un endroit, Les l'évite là partout, pendant plus d'une heure, avec des gants de toilette et de la mousse. Il faut toujours qu'on se voit quand je tiens une gueule de bois parabinée. Drogué à la mélancolie, je sais où trouver ma dose. Pour me piquer des néons dans le blanc des yeux, j'ai juste à prendre un taxi dans les artères la moiteur des venelles, retrouver le sourire en chaleur des dealers demoiselles. Dans l'entrejambe d'une ville la nuit, l'enfer est plus accessible que le paradis. Il y a quelque chose de grisant à glisser lentement dans le globe, comme un bout de merde sur un bord de